Bonjour à tous, je me présente Célia Grison-Daniel, je suis la conceptrice et coordinatrice de ce MOOC Numérique et recherche en santé et sciences du vivant, le MOOC SINUM. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier de vous être inscrit à ce MOOC et nous sommes partis pour 8 semaines. Pour cette semaine, qui est une séance d'introduction, ce que vous avez à faire, c'est de découvrir ce MOOC. Pour cela, vous allez aller dans le contenu du cours et vous allez voir que deux parties sont affichées. La partie « Bienvenue dans ce MOOC » et la partie « Séance 0. Les autres séances apparaîtront au fil des semaines. Dans la partie « Bienvenue de, du MOOC », vous allez pouvoir découvrir l'organisation du MOOC, les modalités d'évaluation, également vous présenter. Il y a une autre partie qui est la présentation d'un projet de recherche, le projet de recherche Discover, autour des discours et conceptions sur l'ouverture de la science. Si vous souhaitez participer, il faudra remplir un formulaire de consentement et je vous remercie par avance parce que cela fait partie aussi de mes travaux de recherche dans mon doctorat. Ensuite, dans la séance 0, qui est la séance d'introduction à la thématique recherche à l'ère du numérique, vous allez voir que vous avez une présentation de la séance et ça sera le cas pour chaque séance avec un rappel des objectifs de la séance et les activités à faire expliquées. c'est la partie séance pas à pas donc euh, désormais bah, je vous invite à naviguer sur le MOOC à découvrir les différentes activités proposées et à vous présenter aussi aux autres participants je vous dis à très bientôt Merci. Thank you.